Quelques questions sur le rapport signal sur interférence dans un réseau régulier. Si on augmente les puissances de transmission des stations de base, est-ce qu'on réduit le C Est-ce qu'on ne change pas le C sur I Ou est-ce qu'on augmente le C sur I Si on considère un terminal qui est à une distance r de la station de base et qu'on L'éloigne de la station de base, en d'autres termes, qu'on augmente R. Est-ce qu'on réduit le cessuri à condition que la taille de motif soit faible, par exemple de 1, ou est-ce qu'on réduit le cessuri quelle que soit la taille de motif Ou bien est-ce que le cessuri reste constant Ou bien, lorsque la taille de motif est importante, est-ce qu'on augmente le cessuri